Du coup, bonjour à Nibler, toujours. Je pense qu'on va essayer de faire... Euh, on va quand même essayer de faire jusqu'au 50. On va essayer de voir, parce que j'ai quand même... Euh, j'ai quand même un 31 à préparer, autre que juste faire du... Du... du, du, du ouverture facile. Euh... Et oui, mon fichier JPG est vide d'image, mais il a quand même un poids. Comment tu pourrais lire les infos dedans C'est exactement ça je suis en train de chercher dans ma tête pas trop. Moi je pensais euh, qu'il fallait reconstruire le, le, le zip tout simplement. Parce qu'en fait euh, si je change juste le, le nom de, euh, de, de, de l'image, je sais qu y a, que ça se fait encore, je pense, de, de dire le nom de l'image et de dire euh, oui mais en fait c'est pas une image, c'est un zip. Ça pourrait, être, euh, ça pourrait être suffisant. Donc on va je vais je vais tester. Euh, malheureusement ça va être difficile de vous le montrer. Donc euh, voilà, je, je, vous, je vous le dis au fur et à mesure. Euh, euh, voilà, je vais changer l'extension. Je vais te dire à, à, en plus Nibbler, parce que vu qu'il y a le décalage, je pense que. Voir si ça marche. Comme ça, je te, te l'écris, c'est plus simple, tu l'auras peut-être plus tôt euh, que, que ça. Bonjour le chat. J'espère que tu vas bien, le chat. Je vais changer. Euh, modifier. Euh, la taille du fichier, donc la taille du fichier est toujours de 15, c'est comme si on avait un ZIP dans un ZIP donc normalement si je le renomme uniquement, je pense que ça peut déjà marcher est-ce que c'est ZIP qu'il faudrait que je mette non euh, en fait, il faudrait que je le re rende euh, son, son extension d'origine euh, parce que pour moi c'est ça et j'ai l'impression de l'avoir aussi déjà fait donc euh, peut-être un rare je ne sais plus, avant on pouvait le faire juste en renommant mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Euh, voilà. euh, je ne pense pas que le renommé sera suffisant. Par contre, changer sa propriété. Modifier. Alors, je vais, je vais, je vais, je vais changer l'ouverture. Euh, je vais essayer de l'ouvrir avec WinRAR, tout simplement. Voilà. Appliquer. Là il a réussi à le changer. Donc, logiquement il devrait pouvoir me réouvrir. Je creuse, comme il disait. Et il y a quelque chose encore dans le zip. Qui s'appelle zip. Et à l'intérieur, un musique. On va trouver hein. Qui a un zip, musique. Et là, ils disent musique.jpg, the archive is ever in a new format or damage, Donc il faut que je change encore. Et cette fois-ci en JPG. Alors euh, je vais mettre à jour du coup euh, Nibbler. J'ai réussi à transformer du coup euh, le JPG en, en zip et j'ai trouvé le dossier euh, musique euh, qui est euh, .jpg mais qui apparaît en zip. Qui apparaît en Comme ça, au moins tu es mis à jour. Et là, je vais, du coup, redemander à ce qu'il ouvre en tant qu'image. Je pense que c'est plus court de, de l'écrire, du coup. Ça va, le chat Je vais regarder. J'ouvre euh, euh, musique.jpg, voir. Mais vu que c'est de la musique, est-ce que ce serait pas de autre chose, genre du MP3 Donc, du coup, je vais l'écrire pour nibler. Ne serait pas... mp3 pas il vrai en fait, il, là, il euh, je me pose la question parce que justement le jpg ne s'est pas ouvert est-ce qui est vrai en fait il l'a je me pose la question parce que justement le jpg ne s'est pas ouvert musique.jpg il semblerait que nous ne prenons pas en charge le format de fichier 10. exactement donc je vais changer, je vais ouvrir avec, euh, avec VLC, on va voir ce que ça donne. Hop, propriété. Ouvrir. Et cette fois-ci, avec VLC. Alors VLC qui euh, normalement devrait aussi lire les, euh, les JPG. Donc, euh, Être évidente la réponse. La réponse est. J'espère je... pas. <rire> J'espère pas que c'est aussi évident. <rire> Ça va Tu veux venir Viens le chat. Donc on, on est accompagné. Euh, J'essaye d'ouvrir avec VLC. J'ai l'impression que la VLC prend de son temps. Ce fichier il contient un indice. Alors, euh, Est-ce que vous avez entendu ou il faut que je le re remette Je vais le remettre. Au cas où, parce qu'il que là, il y a le chat en plus. Ce fichier il contient un indice. Ce fichier contient un indice. Bah, il y a un marqué musique.jpg. Ce fichier il contient un indice. Bah, je l'ai transformé déjà en jpg, madame, monsieur. Euh, je vais regarder, du coup, le fichier, à l'intérieur du fichier, qu'est-ce qu'ils disent Je remets la musique. Je mets à jour... Euh, du coup c'est le fichier il s'appelle jpg donc euh... euh, j'ai déjà essayé de l'ouvrir avec avec euh... Mais du coup il faudrait que je change tout simplement l'extension le, euh, je vais faire euh, en sorte euh, de le renommer. Et en fait le truc c'est que le point .jpg euh, ça va pas m'aider. Même si je le considère comme euh, un JPG, euh, lui il le considère toujours comme un JPG là. Je sais juste que je l'ouvre avec autre chose. Mais si je l'ouvre avec l'image, je ne trouve rien. Donc il faut que je vois dans le JPG. Il faut que j'aille dans le X. ex j'imagine et oui le hexadécimal du fichier que ex editor je l'ai enlevé je sais pas si en plus euh, par exemple Atom il, il ouvre ce genre de fichier je, je crois que j'avais déjà posé la question à la dernière fois mais... je vais regarder bloc Notes. Alors dans notes, c'est plein plein plein plein plein d'écriture euh... euh, Codé, Beaucoup de Y Avec des trémas dessus d'ailleurs Il y a l'air d'avoir une erreur Ah ballon.html ballon.html Grâce à BlockNote voilà, au moins, t'es mis à jour un hein, nibbleur en hein, in-live and direct. Ça, ça fait... oh, ah ben, attendez. J'ai oublié de lancer le... <rire> Excusez-moi, j'ai oublié de le remettre. Le resume. Alors, de toute façon, on a trouvé ballon.html, c'est bon. Euh, hop, je vais enlever tous ces fichiers qui m'importunent sur, sur mon ordinateur, parce que je n'ai pas besoin de ça. Pas fini, je pense. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Ballon... J'ai tout tombé, mince, faut que je fasse CTRL Z. Donc, je vais réouvrir. Euh, Maintenant, pas le zip, du coup. Euh... Ah, si, si, pourquoi si, si C'est HTM, peut-être. Je vais regarder juste 3 secondes trois 3 minutes je réouvre dans un bloc notes. Ah faut que j'étudie. Ballon.html, bah si, c'est ça. Tag. Voilà. Ballon.html. Du coup il faudrait que j'étudie euh, ballon HTML. Je vais. Alors du coup code source.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 Oh, même les même le petit décalage de 3 minutes ça va tranquille euh, dev hop terminé je faut juste que je déplace le truc et voilà on est bon ok erreur 404 no index ouverture facile euh, shortcut erreur 404 body center réfléchissez favicon Description, shortcut, FCC. Bravo, bravo, merci. Je vais mettre pour pour euh, leader. Et je crois qu'on est passé au 48. Oui Sur le vert, il y a marqué 69... Alors, je vous montre. Hein. Sur le vert, il y a marqué 69 et 0.3. Sur le bleu, il y a marqué... Alors, je vais noter, peut-être, parce que ça va être plus intéressant de le noter. Oui, le chat. Oui, je sais. On est là. T'inquiète pas. Niveau 47. Donc, sur le vert, il y a 69 et 0.3. Et en bas, 0.3. Sur le bleu, il y a marqué 3. Il y a un point d'ailleurs. Trois points. Et des deux côtés. Bleu. Trois points. Trois points. Sur le jaune. Il y a... Euh, J'arrive pas à lire. J'ai l'impression de, de rien voir sur le jaune. C'est ça qui m'embête. Alors... Euh, ah oui d'accord. Ça passe au-dessus. Ça passe en dessous logiquement, pour faire du vert, il faudrait du bleu et du jaune, peut-être qu'il faudrait que je calcule, mais je sais pas. Euh, le rouge, il a l'air d'avoir rien, le orange, rien, Le violet, rien. Donc euh, logiquement, si on fait euh, le bon système, un peu, ça ressemble un peu à ça, problème, c'est qu'il faut du rouge pour pouvoir faire du... Euh, voilà comme ça, il faudrait le rouge de ce côté là et de ce côté là, euh, Bon, on va le mettre de ce côté là pour l'instant, comme ça. En fait il y a un rapport de, de voilà. trésor du farfadet, ok, super, c'est grosso modo c'est le voilà c'est tac comme ça comme ça et le jaune et le vert normalement ça doit être là, là. mais il y a des lettres il y a des chiffres il a caché le trésor dans cette ville euh, bah 6903 euh, bonne question 3 et 3 euh, ok dans quelle ville La ville de euh, la ville de, de l'arc-en-ciel. On va regarder un peu le code. Euh, le code. Qu'est-ce qui me dit le code Oui. Et euh, il faut que je trouve une ville. Faudrait que je le mette dans l'ordre, en vrai. Euh, est-ce que, le, par exemple, le... alors on va regarder l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, est-ce qu'il y a... Euh... En fait, c'est la... la, la, la dis... Comment on dit déjà C'est la dystrophie. Pas la dystrophie, c'est la... la... Dystrophie, c'est autre chose. C'est la distraction des couleurs. La, la, la, la disfra... diffraction. diffraction des couleurs. Je crois qu'il y a un... Y, a y, mais c'est pas grave. La diffraction des couleurs. Là. Hop. Je cherche du côté de la diffraction des couleurs. On accepte, hein. Euh, ah mais c'est pas Light Side... Attends, c'est pas Dark Side of the Moon, genre Tout ça pour... <rire> Je J'envoie des bêtises à, à blanc en passant. Euh, bon, c'est pas très clair, la là. science, euh, Moi, je veux, je veux juste peut-être un truc... Euh, la diffraction des couleurs, la version simple, quoi. Je veux cette image, en fait. Donc voilà. La diffraction des couleurs, c'est violet, bleu. Alors on va faire comme ça. Le spectre. Donc, violet, bleu. Ensuite ça passe au vert, jaune, rouge. Vert, jaune. Et du coup le orange, il est orange, rouge. Ouais, est ça. Donc on était, on était pas loin de ce que j'avais fait déjà. Donc euh, ça c'est pas mal. On regarder après pour le spectre des couleurs, mais c'est ça en fait, petite longueur d'onde et longueur d'onde, je pense que c'est exactement ça. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, oui c'est ça, la diffraction, c'est exactement ça, on a toutes les couleurs. Et il y a des longueurs d'onde bien entendu. Euh... Donc on va regarder ça, ça a l'air pas mal ça. Et on va regarder le spectre pour voir. Il y a une différence en dans les termes. Euh, longueur d'onde en NM. Le spectre complet, couleur et longueur d'onde. Spectre de la lumière. À 10 puissance nanana, non, non, 400 à 800. il y a wiki qui est ouvert couleur wikipédia bam ça c'est quoi donc addition soustraction oui parce qu'il y a aussi ça hein. il y en a qui se passe dessus d'autres non donc ça c'est je pense qu'il y a quelque chose qui est important derrière potentiellement La longueur, elle part de 400 et va jusqu'à 700. Donc si euh, ça c'est 400 et ça c'est 700, il y, y a des chiffres euh, sur le bleu et le vert. Les autres, ils n'ont pas de couleur. Enfin, ils n'ont pas d'écrit. Alors du coup, on continue notre petite recherche. Euh... Les pigments. Ok. Donc c'est ça en fait qu'on... Qu voilà. Là, le du spectre lumineux, le bleu et le vert. Logiquement, c'est entre... Le bleu et le vert, c'est entre 450 et 550. Euh, c'est les... le spectre visible avec les rays de Fraunhofer. Fraunhofer. Oui, ça c'est le rapport à la lumière, c'est ce que calculent, je crois, les, les, les, les, les, les appareils numériques. Euh, longueur d'onde dans le vide. Est-ce qu'on a un truc qui se retrouve Oui, on a le violet à 3,3, mais le truc c'est que nous on a dit que c'était le bleu à 3. Euh, c'est là. Le bleu il est à 3. Je suis tombé sur euh, des chiffres proches sur les photos c'est pas exactement hein. alors euh, si tu un moyen de faire apparaître des chiffres qui seraient moins visibles euh... ah je sais je vais trouver le 8 j'ai trouvé sur le 8 pour l'instant je note alors du coup on avait dit euh, violet du coup c'est avant 8 c'est alors vous voyez pas trop mais c'est écrit et on dirait qu'il y a un 4 en bas qu'est ce que tu mais qu'est ce que t'as le chat là Du coup, pour le violet, ça a l'air bien. En fait, il faudrait juste que je le mette au-dessous ou en-dessous. Ouais, c'est ça. Ouais, ça réagit bien. Avec le 4, ça réagit bien. En superposition, ça marche mieux. Je sais ce que je suis en train d'écrire. Check les... Je check les autres. Mais le chat ça va là, tranquille, tu veux le micro aussi euh, Donc euh, ça c'est bon. Le vert c'est bon, le jaune, le bleu. Le jaune est plus compliqué. Le orange, ça devrait être le violet aussi, ça pourrait aider le violet. Le violet c'est 8 aussi alors le orange c'est vieux c'est d'ailleurs le violet c'est moins 8 c'est moins 8 et orange c'est 4 là. Hein. Non c'est un 3. Orange c'est 3. Je m'approche énormément de l'écran, je suis en train de m'exploser les yeux. Donc violet c'est moins 8 et 4. Je continue avec mes notes, minutes. Le chat t'es bizarre. Hein. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui. 8, 3. Donc, on a dit... Pour le orange je vérifie quand même oh, on dirait bien un 3 mais je suis pas sûr je on l'avait vu là bien on voyait bien un 3 secondes, c'est un 4 pour le violet c'est bon ok on monte pour être sûr moins 8 3 c'est bon sur l'orange c'est difficile on l'a vu juste avant on le voyait bien grâce au violet il y a 3 secondes là on le voit plutôt bien je vais zoomer avant encore c'est un 3 pour moi c'est un 3 je zoom arrière en fait ce qui, ce qui est important là, c'est le la, la qualité de l'affichage de l'écran. Euh, 8. Euh, donc ça c'est bon. Il faut qu'on trouve le jaune. Parce que le jaune ça va être le plus compliqué je pense. Et le rouge, euh, bah, on va essayer de zoomer directement sur le rouge, on va voir. Logiquement, c'est compliqué avec le jaune. Il faudrait que je change la saturation sur mon écran en même temps, c'est peut-être plus simple. Je vais essayer de checker avec le... Voilà, on le voit mieux là. Le, le orange, on l'a déjà pris. Avec le jaune, juste. Le jaune, logiquement, je pourrais le trouver avec le bleu. Euh, je sais pas pourquoi, logiquement. Hein. Mais... Euh... J'ai du mal à le voir. Là. Je sais pas, j'arrive pas à le voir. Alors je vais je vais faire un topo. À... Euh, j'ai j'ai fait un topo. Euh... J'ai du coup orange, violet, bleu et vert. Le jaune on va voir que je modifie mon affichage je pense. Je vais d'abord regarder son retour avant de modifier. Que... Alors juste 3 secondes, hop on change d'écran pour voir. 2 pour le jaune. Le en bas c'est 2. Donc là c'est une question d'affichage. Ça, euh, euh, ça joue uniquement sur la qualité d'affichage de votre couleur et, euh, et sur la, la capacité de, de, de bien voir. Euh, et en haut c'est 9 pour le jeu. Voilà. Donc ça m'a aidé et je vois le rouge. Je mets à jour les bleus. Et le rouge. Et je vois le rouge, ça c'est bien. 4. Et en bas. Tout ça euh, juste en changeant d'écran, donc comme vous avez pu comprendre que en fait l'idée c'est que les, les, les, les couleurs genre, ne s'affichent pas pareil partout. Il euh, y a des systèmes par exemple, les, les, par exemple moi là j'ai un truc au LED et l'autre euh, avec d'autres LED qui sont euh, pas directionnels forcément, donc ça joue beaucoup euh, sur la manière dont euh, euh, si c'est un panneau ou pas. Euh, voilà, donc du coup il faut que je le remette dans l'ordre, je crois que c'était ça non. Je et que j'essaye de voir du coup ce que ça sort comme couleur euh, violet, bleu, vert, jaune, orange, donc jaune, orange, voilà. et on essaie de faire un, et du coup ça doit me donner, les, les, les, les je pense que ça doit donner les, les trucs, de... ça doit donner les trucs de géolocalisation, écrire ça pour Nibbler, donner la géolocalisation je pense parce qu'il y a des points un point au deuxième alors c'est pas exactement la géolocalisation mais le fait qu'il y ait un moins au début pour le et un moins pour le Premier. Donc en fait, vu que j'ai rangé dans l'ordre, par exemple violet, c'est le premier, donc ça fait moins 8, ensuite, euh, ensuite c'est le bleu, donc c'est 3 points, ensuite c'est le vert, c'est 69, et ensuite c'est le jaune, 8, orange, euh, jaune, c'était 9, excusez-moi. 9. Euh, 69, 9. 8. Ensuite, pour orange. Et rouge, 4. On va voir si c'est ça. Ensuite, l'autre, c'était un plus. Donc, 4 pour le violet. On recommence pour en bas. Euh, 3 points. Euh, 0, 3, cette fois-ci. Euh le jaune 2 le vieux orange 3 et le dernier le rouge 7 et du coup on se retrouve avec un code qui est ce code là et on va aller chercher j'enlève tout ça hop hop hop Euh, oui, bon, attendez, mettez de l'espace, s'il vous plaît. Tu vas pas l'afficher, ça Bon, euh. Comment on avait fait C'était euh. euh c'est les points cardinaux, ça Non, c'est pas les points cardinaux, c'est les. Comment ça s'appelle Euh. Oh C'est pas les points cardinaux, c'est euh, euh, Géolocalisation. Euh, on, va faire, on va faire, un truc géoportail. Ça peut aider. Euh, on va faire Open Map. Je crois que c'était Open Street Map qui nous avait aidé la dernière Parce que c'est moins lourd que Google Map, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a le bon? 84, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, là 2, 2, Flint. 2, Flint 2, 2, 2, montre-moi ouais à des trois flint ouais. zoom on, zoom on, zoom zoom zoom street bon, on n'est pas dans qu'est-ce qui s'est passé à flint trésor du farfadet ok il a, il a caché le trésor dans cette ville bah flint j'écris flint Au ça oui c'est ça ok 49 alors euh, quel est ce donc c'est Daisy euh, de Daisy Duck Daisy Duck voilà je vais juste essayer Daisy on va voir parce que moi je connais le perso mais ça se trouve, je pense pas que ce soit ça ouais, J'annonce qu'on a fini. Euh, hop, même gars, autre groupe, quel est son nom de famille Même gars, autre groupe, quel est son nom de famille euh, Bon trip. Bon trip. Même gars, autre groupe. Je regarde le code vite fait si y a plus d'indices bon triple non euh, flint swf il n'y a pas grand chose de plus flint swf pas grand chose de plus euh, daisy euh, ça doit être un indice euh, c'est une pièce euh, c'est un groupe un groupe flint un groupe flint, flint musique kiff flint Même gars, autre groupe. Ah, il a l'air sympa, lui. Euh, bah, il est décédé. Il a fait quoi comme groupe Genre musical, musique électronique, ok. Essex. Alors, il a fait A ah, Ça doit être ça. Parce que c'est l'époque. peut-être The Prodigy parce que c'est The Prodigy. Je vois presque plus rien à cause de, euh, du fait que c'est bientôt la nuit. C'est pas The Prodigy donc d'accord. Ça, ça doit être dans ce groupe là. En duo avec Maxime en 1966, Fire Setter, il a l'album The Fat Land, ok. Euh, Est-ce qu'il a un autre groupe A fait rénover mon Qu'est-ce qu'il a fait d'autre C'est pas Prodigy. Ouais. Okay. C'est pas le bon gars. J'avais juste demandé si c'est pas le bon gars. Alors, ah oui, c'est pas le même mec, je crois. Non Si, si. Même gars, autre groupe. Quel est son nom de famille Ah oui, donc du coup c'est le même gars, autre groupe. Le même gars. Un autre mec qui s'appelle Kev Flint. Et un autre mec qui s'appelle Flint, Keef. Il Kiff. Et un autre mec. Et tu as un autre mot dans les, dans les indices. Même gars, autre groupe, quel est son nom de famille Tu as un autre mot dans les indices. Même gars, autre groupe. Quel est son nom de famille Dans le bon trip. Bah, j'ai Duck, Daisy, ok, Daisy, Daisy Flint Genre. Non, c'est pas le même gars. Euh, Daisy Duck. Même gars, autre groupe. Quel est son nom de famille C'est Picsou là Genre Mouse C'est bon, une famille Vu que c'est son nom de famille Non. Y'a qui d'autre Même gars. Donc c'est un duck j'imagine, autre groupe. C'est du coup c'est... C'est... Est-ce que c'est le groupe des ducks ou c'est... Le groupe des ducks ou les groupes des Frites? Steph, Caspar, ok Liam Kif. Leroy Daisy et Trip Daisy et Trip Bon Trip, c'est le mot indice Daisy et trip, on va voir ce que ça donne. Tripping Daisy Mais je connais pas, moi. C'est ça C'est le même gars le même groupe Tu connais pas, moi C'est quoi ça I got a girl, Etats-Unis, Wes Perkinson, par Overdose, après la séparation du groupe, une partie des membres se retrouve au sein du groupe polyphonique esprit. Ah il ressemble à ça par contre. Ça ressemble à ça. C'est grâce à toi là Nibbler. C'est grâce, grâce à toi là. Et donc c'est poly polyphonique esprit. Le, le groupe et il faut trouver le nom de famille maintenant. Donc alors attends. Pas, donc c'est pas Daisy Duck, c'est pas Keith Flint. Donc c'est qui Westbergson Après la séparation du groupe, une partie des membres se retrouve, c'est le même gars. Le groupe se sépare à la mort du guitariste. Wesbergben. C'est que ça le nom Bergbun Il y a quelqu'un quelqu qui, du coup, même groupe, même gars. Quel est son nom de famille Ce groupe est surtout connu pour I Got a Girl, qui fait un succès aux États-Unis et en Europe. Le groupe se sépare en se top vraiment du guitariste et du leader. Enfin, la séparation. Ouais, je suis en train de, je suis en train de regarder. Euh, bah, du coup, le même gars, ça devrait être. Est-ce qu'il y a Flint donc, je suis en train de regarder les compositions. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Flint Daisy. Mmh. Donc c'est sûrement une personne qu'on cherche, oui oui. Je, je regarde la les mangas. Euh, Todd Berry Jean, non. Euh, non. Andrew Tinker, c'est les anciens. Enfin, Annie Clark, Austin Brown, Carlos Jackson, Chris Curiel, Christopher Penn. Christopher Penn Pourquoi il, ça, ça me fait penser à la chaîne Penn, mais du coup c'est possible que plus ça va hein. Corson, Book, Primer. Même maybe l'image est orientée. Oui oui bah c'est ça ressemble à ça ressemble à, à, Poly à polyphonics prix quoi mais après je pour l'instant je, je regarde le, les membres Eric Corson Jack non, Jessica Berridge, Esther Butcher Duquinville Maria Jeffers Turner Ivy Kirkham, Albrooks bridge Dilofhoe Donaldson ça doit être ça je sais pas pourquoi mais c'est parce que c'est Donald. C'est pour ça. Euh, Fitzgerald, Azura, euh, Nelson, Sinclair, Garson, Yuali, Pierrot, Schwarden, Kiss, Ripka, Doyle, Jordan, Chapland, Job Penn. Ah On retrouve Penn. On ouais, va essayer Pen non hein. Je sais pas pourquoi ça m'avait utilité tout à l'heure mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Maybe l'image de. Oui bah oui, dona Daisy. Peut-être qu'il faut que je, juste que je cherche Daisy après en, en prénom mais deux minutes. Buffy, Jacob, Daniel, Hart, Wakeland, Isley, Wilson. Ok. Même gars, autre. Donc l'autre de. Donc, Tripping Daisy est un groupe de rock. Ok. Donc, même gars. Donc, autre groupe. Même gars. Autre groupe. Quel est son nom de famille Donc, c'est pas le même gars. C'est pas West Berkenstein. Bergrun. C'est pas l'air d'être ça. Donc là, c'est Polyphonic Sprit. Et on va, lire, on va lire un peu. Tripping Daisy. De emmené par team D -lofer. donc ça peut aussi que ce soit ça alors, on va essayer team de de toute façon il a besoin de la place j'ai l'impression la hum. euh, de emmené par team en ce membre de tripping daisy donc ouais donc team alors de c'est bon c'est même gars autre groupe quel est son nom de famille Mais, du coup ça ça devrait être bon Regardez hein. l'image. Oui c'est ça, team deal l'image est toujours et c'est celle-ci. Un peu christique comme histoire. Hein. Ça a l'air d'être ça en tout cas. Pourquoi ça marche pas faut que j'écrive en anglais de rigoler de l'offer, ça marche pas je réessaye il demande juste son nom de famille. Ah oui, c'est parce qu'il y avait Tim en plus qui était pris. Bon, Et ça marche toujours pas. Donc lui, il a fait un autre truc. Euh, qui a fait poly Polyphonic prix. Ok. Mais euh, du coup, même gars. Ok. Autre groupe. Ok. Quel est son nom de famille Bah... À 100 majuscules, tu crois Maybe. Je tente. 100 majuscules, c'est vrai que c'est pas faux. Hein. Moi, j'ai pas essayé 100 majuscules. Je vais écrire euh, comme ça. Hop, coller. Je vais enlever les majuscules. L. Hey. D. Oh, ceci Niveau 50 Alors, euh... il est 16h57. J'ai prévu d'arrêter à 17h. Ça va être compliqué d'aller plus loin. Mais on va essayer quand même de finir celui-ci. Ça serait cool. Euh, là, il n'y a rien en plus. Niveau 50. Euh... Et il euh, y a une erreur 404. Révision des 50. Donc euh, on regarde le code. Hein. Regardons le code. indice.swf A Et si je change dans mon code et je mets dis Parce que là c'est pas le bon du coup parce que le normalement on est censé être sur le DLOFO Est-ce qu'on voit quelque chose Non ça n'a rien changé J'ai bien écrit D L E oui c'est bon j'ai écrit bien a U, hein, je précise, hein, j'ai je, je, pas fait de faute. Là c'est indice, ça veut dire que faut tout vérifier peut-être. Aide, révision des 50. C'est une histoire de voiture. Je crois que c'est ça, non On révise pas les. C pas les 50 km heure, 50 000. <rire> je pense. Bon, on revient à zéro vision des 50. Euh, L'indice c'est quoi déjà Cette page n'existe pas. Je vais regarder dans le forum. Selon Nibbler, il faut regarder ce forum niveau 50. L'indice est plus qu'indispensable avec une ligne aussi vide Mais l'indice c'est la, la page Zut l'indice ne marche pas J'ai dû mettre l'autre expansion Autant oh, tant pis okay. Ça ajoute le code Alors j'ai écrit ça joue le code Mais je regardais déjà le code donc c'est très bien Je vais vous montrer le code Comme ça on va le faire ensemble Et c'est la fin de toute façon pour nous euh, Donc on va s'arrêter là après euh, On essaie de passer celui-ci histoire 2 de... là je veux pas l'afficher voilà donc peut-être qu'on reviendra dessus donc euh, là on est sur la révision des 50 donc c'est la page de, de sans indice euh, dans euh, cette page sans indice ça s'appelle indice donc déjà ça c'est une blague donc il faut aller dans la page des indices on va peut-être aller voir dans la page des indices on va checker donc là je suis dans la page des indices, euh, je vais mettre à jour du coup euh, mon code, s'il vous plaît. Il est mis là, à jour ou non Oui, oui, bah, je regarde, je suis en train de regarder. montre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Erreur 404. Euh, OK. Centra. BR. Erreur 404, je pas, n'existe pas. Index. OK. Fave OK. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, l'indice en haut, c'est « deal of flow. Donc, il faut changer peut-être euh, « indice », tout simplement. Parce que le nom de la page, c'était « indice euh, ». Le nom du SWF, c'était « indice. » Je vais essayer de le remettre, comme ça, vous allez comprendre. Euh, hop En fait le truc c'est qu'il y en a un qui est clairement euh, indice SWF, comme on avait vu je suis en train de regarder justement là indice ES. Et donc du coup j'ai mis I indice pour voir si c'était cette page là. Et là on est dans la page I indice. Donc là logiquement... Non. HTM. Et c'est HTM qu'il faut changer du coup, pourquoi... Euh, est quel est, quel est, quel est... Ah oui L'indice n'est pas le bon. Oh, j'ai fait l'erreur depuis le début. Il faudrait que je vérifie toutes les 50, là J'ai fait cette erreur depuis le début. Tout est à refaire. Bah, du coup, on peut changer ça. Hein. Peut-être pas depuis le début, s'il vous plaît. C'est l'enfer. Faut que je recommence du début. Du coup si est, tout est à refaire faut que bah, on, va, on va reprendre du début, on va voir si c'est au début justement. Le problème. Ok. Ok. Je. Donc c'est pas ici. le code Je cherche désespérément au début. Mais je trouve pas pour l'instant. Dans les euh, différents HTM et je suis au niveau. Je le précise que je suis au niveau. Ici débute l'histoire, donc là logiquement par exemple, il faudrait que j'essaye de voir si on peut avoir un index.htm tout court. J'ai checké le code source, euh, euh, j'ai je, je, je, je, je, je check. Je le check encore. Là, il n'y a rien, dans l'erreur 404, il n'y a rien. Une indice par page. Bon, bah on va essayer ici d'abord. Ça, c'est un port 80. Donc, c'est carrément. Euh, regardez là. Une lettre. Oh, faut sélectionner un. Faut sélectionner encore. Toi, t'es euh, au taquet, j'ai l'impression. Ici, on a. Si on, logiquement, c'est pas là, c'est euh, que dans les indices, si je comprends bien. Donc, on va tout sélectionner, on va voir. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettres. Pas ici, en tout cas. Par contre, ici, ici, je mets le M. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettres, non plus. Mais... partout je trouve pas donc euh, c'est pas ici c'est pas là peut-être dans le 2 et niveau 2 On changer ça. HTML. Parce que c'est sur les pages Gérard, je pense. C'est pas ça. Donc euh, voilà. Revenons à zéro. Ah Je fais n'importe quoi. C'est la fatigue qui commence à arriver. Hop, hop. hop. Donc on est d'accord que c'est pas ici il n'y a pas d'erreur hein, ici c'est pas une erreur 404 donc ça devrait pas être ça joué donc celle ci ça pourrait être htm ça va faire une erreur 404 là logiquement il faudrait que je trouve une lettre il n'y a pas l'air d'avoir de lettre je vais regarder le code euh, le gestionnaire de tâches non, merci. Le, le code source de ça je regarde il n'y euh, a pas l'air d'avoir de lettres non plus. pas grand chose, hein. je regarde là, actuellement il euh, n'y a rien enfin pas de ce que je vois là, spécifiquement en tout cas merci Nibbler d'être là euh, dans l'indice, si je mets dans l'indice, le L je me retrouve avec une erreur je check le code erreur 404 réfléchissez L trouver donc ça c'était le premier faut qu'on aille au deux on casse ça option Là. On revient ici, on passe au niveau 3, l'indice, L, dans l'erreur, on devrait trouver la suite, R, donc là, je suis en train de regarder le commentaire qui est dans toutes les erreurs, en fait. C'est juste ça, c'est le code source. Euh, ensuite, c'était niveau 4 à l'envers. Donc, U-A-E-V-I-N. Ça, c'était ship. Euh, et du coup, avec le L là-haut. Je rajoute... Euh, ce que je trouve dans le code Sur le chat pour l'instant Parce que je ne pas... le note pas direct Et l'arrêt ré... ouais, bah, C'est long On doit tout refaire On doit tout faire Mon dieu jusqu'à 50 là Ça c'était cheap Mais je m'en rappelle hein. Je, je m'en rappelle Euh, ça c'est des petits escargots. je vais pas le refaire, hein. je suis en train d'avoir de, des habitudes de. de, de... Euh, voilà. J'espère qu'il va faire une très très longue phrase. En fait, on va faire un truc très simple, je, je pense que je vais faire. Euh, je pense que c'est un P ici. Voilà, ok. Donc, on va faire un truc très simple. Je vais avancer plus vite. On va aller chercher directement le niveau où on est donc la réponse est le mot et on doit chercher la suite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 on doit aller au moins jusqu'au niveau 17 ok bon on repart on refait la même chose que tout à l'heure Après, ça fait euh, O N Ça c'était téléphone S Lapin Autant EMPES Donc ça c'était E On va vérifier là où on en est Le mot il a l'air d'être incroyablement long hein. La réponse est Hop. Ouais, E c'est bon C'est bon hein. pour l'instant on est bon Ça c'était O Euh, e encore. Ça c'était télévision. Prend .htm je crois en .htm. Et... C'était pas télévision Si c'était télévision, je l'ai mal écrit. Je vois plus rien, euh, moi, genre, euh, je vois plus dans mon écran, euh, c'est pour ça. télévision. J'allume. Donc ça, c'est S, normalement. Ons. On revient à la base. Euh, T. Et je vais juste ouvrir ça pour vérifier. Hop, hop. Et là, normalement, on est à T. Non, mais... Par contre, s'il te plaît... Euh... En fait euh, non, Je lance, voilà, maintenant tu me mets le L s'il te plaît, merci. L'erreur. Le code. Je regarde le code. L. Et là on est à L. Donc L, E, ensuite. Que fait la police Voilà. L. Outil de développement, et là normalement c'est eux, et là, et là, ah, et là, ça c'était euh, lapin encore. gestion à des tâches pourquoi je vous vois des tâches comme ça je dois, je dois finir dans le film. <rire> presque c'est ah non je, déjà, je sais c'est déjà avoir fini et la 5 la 5 C'est génial. Hop. Je vais mettre le L, j'ai envie de mettre le L. Hop. Alors, faut que j'enlève mes, mes trucs. Et, 5e. Cinq, et. Cinquième. La cinquième. de recommencer tout à zéro, parce que je ne doutais pas, donc ça, ça, ça devrait être M, on vérifie juste, ouais, donc ça, ça va être le E, C'est juste de passer celui-ci, après c'est bon s'il vous plaît. Euh, et là on recommence avec quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est bon. Ouais. Enigme, j'imagine. C'est possible que ce soit ça. Si c'est un N, c'est possible que ce soit enigme. Ah, j'ai oublié de changer le Hop. Hop. Et le cinquième élément C'est l'amour euh, Attends, on va essayer direct. Si c'est ça, si c'est ça. <rire> Point HTM du coup. <rire> oh, non ah non Alors attendez, je regarde vite fait ici. J'ai l'impression que c'est ça, un cinquième élément. Donc on va, on va checker. Euh, je crois que j'ai déjà fait celui-ci. Je l'écris pour au cas où. <rire> si ça se trouve euh, Nibbler va, va me faire un petit geste. Si c'est un A, euh, c'est possible aussi. Si c'est. Bref, on va regarder. Ouais, pour l'instant, on est, on, est on est sur ça. Hein. Cinquième élément. On est dessus. J'enlève tous les autres trucs parce que. Euh, voilà. Ça, c'était euh, machine. il a abandonné Ok Indice L Je finis juste ça s'il vous plaît Juste ça On est à la fin Et la cinquième lettre de l'alphabet Ouais A, B, C, D, E pas eux non. Plus. <rire> bon attendez, c'est possible que ce soit eux. Et que ce soit dans le code. Donc on va regarder vite fait. Je croise les doigts. Ouais, bah allez, je bien. Ça, va être ça. Euh, ça doit être la cinquième lettre du mot, euh, ça doit être un truc comme ça. Donc on va aller jusqu'à 21, jusqu'à 21. On continue, ça c'était normal. normalement. Chapeau. M. L. T. Donc là, ça devrait être. Pourquoi il m'appelle toujours euh, Chapeau S'il te plaît. Mais. Oui, il existe. Mais du coup, ah non. Oui, bon, euh, on va on va on va faire tes indices ici. Hein. Donc euh, lettre. Donc là, ça doit être un euh, R. C'est c'est c'est dur, c'est fin. Ouais, ouais. Enfin, j'espère que c'est la fin. Oui, c'est ça. R. Ok. Donc lettre. Pat. Ça c'est e, chat, et là on se retrouve avec quelque chose de nouveau. C'est le mot lettre. En même temps ça ne m'étonnerait pas, j'avais mis 93. Je regarde le code. D. Donc après alphabet, ok, j'ai encore des infos. Alors donc là c'est DE normalement. Euh, C'était décibel. Donc ça me fait arriver à 35. Je peux passer au direct 35 là Ok bah si ça me fait arriver au 35 je peux y aller direct. Hein. C'est invisible du bol secrète ici. Parce qu'on on l'a déjà fait tout à l'heure. On l'a déjà fait tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à faire. Donc à part, si on arrive jusqu'au 35, c'est bon. Hein. Si c'est juste ça. Euh, D'ailleurs, ah. je crois que j'ai même le code du 35. Hein. MP3. Je vais regarder dans mes notes. Mal, euh, comment ça s'appelle Malade Ça, c'était Kitty. Chaville. 36, merci, Nibla. C'était. Euh... Ça commence là. Best of. Oui, bah deux minutes, le chat, t'inquiète, on a bientôt fini. T'énerve pas, t'énerve pas. Je sais que moi aussi je suis un peu énervé là, mais on arrive à la fin. On arrive, on arrive à la fin. S'il te plaît. Alors, et. La réponse est la cinquième lettre de l'alphabet. Et euh, donc ça c'était le ET, j'imagine. Euh, ça c'était euh, la réponse c'était alpiniste. Alpiniste, s'il si te plaît, écris-le bien. Alors, je regarde l'indice. Je mets le L. Je regarde la console. Il n'y a plus rien. I love you Pourquoi I love you Ah oui non mais parce qu'en fait on n'est pas sur la bonne... C'est pas le bon code. Ok. <rire> J'étais en train de dire c'est bizarre ce qui se passe. Il n'y avait plus de lettres. Euh... L. Ok. Ça c'était verge. Te plaît. On met le L On regarde le code E Et le euh, Papillon Ça explique le 38 en fait parce que là il y en a plein Ah là il n'y a plus d'indice. Ok. Hop. Hop. Fleur. Là il n'y avait plus d'indice. Je l'avais écrit en plus tout à l'heure. Là, euh, là j'ai toujours pas d'indice, là pas difficile, c'est facile. Et on va arriver au 38 la fin. Il suffit d'aller au prochain niveau au 42. J'aurais dû passer directement. Euh, voilà, ça c'est épaule. On va regarder indice. Oh là là, mon dieu. Code. petit développement. Le. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là y'a rien là. Pourquoi y'a plus rien Y'a pas d'indice là dans le 39 J'ai bien changé pourtant. Ah non c'était l'autre. c'est une fois à droite, trois fois à gauche. Une fois à droite, trois fois à gauche. Oh, tu m'as dit 36, 10 36 d'ailleurs. C'est énigme. J'y arrive en toute façon. Ça, c'était... Euh... Arrête le chat, s'il te plaît. Le chat. Le chat. S'il te plaît. Trois secondes. On a bientôt fini. Euh... Balade en bateau. Mais ça, on a déjà fait. Du coup. On va juste regarder vite fait. Pac, pac, pac, pac. C'est pas énigme. Alors, attends, attends que je vérifie, du coup. Euh, oui, je suis pas changé ça, c'est les noms oh. Et. mais le chat comme toi ça c'était euh, argent non c'était pas argent c'était euh, euh, nouveau ça c'était argent Peut-être trompé, hein, euh, Nibla. Là, je suis à B euh, au 42. 41, c'est pas N. C'est pas O. J'ai je... peut-être laissé un truc ouvert. C'est possible. normalement on trouvait autre chose qu'une lettre je, je suis au 42 juste pour qu'on soit d'accord donc 42 je vais revérifier 42 B plutôt 41, c'est pas Attends, 41, je reviens Mundo, L. M M41 qu'est-ce qui se passait hein et pas B pour le 42 bah. On est perdu oh non euh, je vais essayer celui-ci O M pour moi celui-là c'était celui O c'était haut. Oh. Je vérifie. Hein. Celui-là, c'est bien le 40. Niveau 40 égal égale Moi, c'est le nombre du coup. 41. Je regarde dans les indices parce que c'est les indices qu'il faut que je regarde. Je mets le L. 41. Égale M. Euh, ça c'était nouveau. Euh, on l'avait testé, c'était B normalement. C'était argent, on va faire bre vite fait, on va juste vérifier au E, on est au bon endroit, ça c'était chat, B, -R. et la porte, la porte c'était, ah je me rappelle plus déjà de la porte, euh, je me <rire> rappelle plus de la porte, je m'en rappelle plus de la porte, c'était quoi la porte déjà, oui bah oui, Ouais bah ouais, on est bloqué au même endroit que tout à l'heure <rire> Je sais Je sais, je sais Mais On a fini, on a fini là, t'inquiète pas le chat Euh, voilà C'est quoi la porte déjà <rire> C'est quoi la porte déjà Ah <rire> oh, mon dieu Je me rappelle plus Attends, il y avait plein de trucs à faire avec la porte Faut que je regarde le stream là minutes le chat on va regarder vite fait on va vite fait regarder le stream pour aller vite parce que faut que je finisse mais Et... ça va ça va ça va t'inquiète on a bientôt fini la porte c'était le truc où on était le plus bloqué tout à l'heure et du coup, c'était, euh... c'était pas une question de, de, de... c'était disons la lumière. Euh... Euh, c'était avec le, le point, pas le point, le, fallait corriger un truc. Fallait corriger un truc, mais je me rappelle plus quoi. Euh... Bon, deux minutes. Je regarde. On avait regardé à Combray, on avait regardé plein de trucs, voilà je me rappelle plus du tout. On avait regardé l'écrit. Et on l'a fait tout à l'heure, je suis incroyable. Incroyable. Je pense que c'était une histoire de correction sur quelque chose, mais je sais plus quoi. Euh... Ah oui c'était sur le, la porte d'entrée La porte d'entrée il y avait marqué euh... Il y avait marqué Quelque chose Je me rappelle plus Qu ce que c'était euh, la, la France ouais. Mais tu te calmes Sur la porte d'entrée du jeu On va aller rechercher puis voilà. Bon on va y arriver Voilà, la France, ouais, c'était ça, la France. Et après, ça commence à jouer. Donc là, France, hop, hop, on vérifie l'indice. Oh mon dieu, je pensais pas aller refaire les 50, là. J'avoue, euh, 5. 5. Donc ça serait F5. Faudrait relancer la page juste. <rire> euh, J'espère que c'est que ça. Mais ça va, le chat, t'inquiète. Et là, on met tout en majuscule. Mais ça va, on va te donner à manger dans deux minutes. Je sais, c'est toi quand, que tu attends, je sais. Dans deux minutes, t'inquiète pas. Je finis juste ça. Je sais que je suis en retard. Hein. Deux minutes. Je, sais que je suis en retard. 58. A B C D E. Oui E. E 58. Pour l'instant. ça c'était euh, on avait mis à l'envers <rire> <'en> <rire> les pires si je m'en rappelle pas en fait euh, celui ci on l'avait mis à l'envers c'était euh, dans le dans le code je crois qu'il fallait que je modifie quelque chose euh... ouais il y avait marqué head oh là là et oui c'était l'indice et dans l'indice et en fait il faut le mettre vrai je vais regarder vite fait alors d'abord on va mettre le faux et on va regarder. peut-être que j'ai déjà fait et peut-être que c'est le faux du coup. Ouais. Et du coup le vrai. Mais ça va le chat, t'inquiète. T'inquiète pas. Mange pas le mange pas le micro c'est tout. Voilà, le vrai. Ensuite, le vrai ce serait 51. Donc E51. Ou euh, 581, <rire> je sais pas. <rire> euh, voilà. Ah, fait, vous avez appris, Voici, il faut aussi voir la source des erreurs. Donc, on va aller voir la source des erreurs. L'énigme est écrite là dans la source, et une suivante 47, donc celui-ci je vais ouvrir, parce que je n'ai pas envie de le faire celui-là, je l'ai déjà fait euh, hop, hop, hop outil je crois que Nibleur est précédé euh, ça euh, oui, j'ai oublié de mettre le L mince html ok ah oui non, excusez moi j'ai essayé d'écrire .html juste mais ok alors vous n'êtes pas aidé et on va essayer donc du coup de mettre e58 ou 51 e 51html et du coup .html la bague je regarde le code alors c'est pas le l du coup ah oui faut que faut que je mette tout en fait l'énigme suivante point html c'est ça on était à euh, là 47 euh, ça c'était. Euh, je sais plus. Alors attendez, je vais revenir à, à juste là où on était en fait. Parce que là on a tout trouvé. Et on est revenu tout en arrière. Écoutez-moi. nouveau. Euh, bah non, peut-être. Euh, Qu'est-ce qui se passe J'ai perdu toutes mes pages. Non Mon trip, ouais, c'était ça. Euh, ça c'était de l'offer. Non mais attends je peux avancer encore là. Voilà et là c'est ici où j'étais bloqué Et donc c'est E51.html E Pourquoi R Parce qu'il y, y avait le faux avec le 8 qui justement nous piégeait Et voilà et nous sommes à l'énigme 51, palier 50 Il n'y a désormais plus de tableau d'honneur pour le palier 50 Vous pouvez remercier les tricheurs et les sites dédiés à fournir les solutions des ennemis Ils sont responsables de la disparition de ce tableau qui ne voulait plus rien dire Si vous êtes un vrai joueur et que vous ne devez votre passage ici qu'à votre cerveau et au forum officiel Je vous présente toutes mes félicitations. il reste du chemin à parcourir Bon courage Et voilà Le palier des 50 Bon on l'aura fait euh, Je vais sauver... Euh je vais sauver ici, je vais d'abord split là et, euh, et nous on alors split s'il te plaît alors, voilà et euh, je vais sauvegarder et on aura tout refait euh... oui Mais je, je m'en fous que ce soit pas le goût, je vais remercier nibbler euh, je vais remercier à tous ceux qui sont passés euh, pendant euh, cet enchaînement de 50 énigmes. 50 énigmes euh, du coup, on a fait que le. Euh, on a fait euh, du coup juste le palier 50, apparemment. On doit aller jusqu'à plus loin. Euh, ce serait bien qu'on qu essaye de faire plus, mais euh, on verra comment ça se passe pour la suite de. Euh, la suite de. Euh, de tout. Euh, déjà, on a fait 50 en moins de, en moins de 3 heures. C'est déjà pas mal. Voilà, euh, je sais pas quoi vous dire à part au revoir, à plus, à plus, à plus, faut que j'y aille, il y a mon chat qui a, don, qui a faim, donc euh, merci à Nibleur, merci à Petit Cancanou qui, qui était souvent là aussi, euh, et euh, du coup on essaiera de voir comment ça se passe, je vous souhaite un bon réveillon, si vous passez le réveillon, faites attention à vous surtout, euh, sortez couvert comme on dit, et euh, des, bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Comme dirait euh, Grams. A plus. Je coupe le son.